Bonjour tout le monde, comme vous voyez, je suis occupé en train de déballer à nouveau mes palmiers. Donc en effet, on a eu encore quelques nuits avec moins de 3 degrés, moins 4. Donc il fallait à tout prix euh, remballer tout, surtout pour les cigas. Mais j'ai pas pris des risques pour le Washingtonien non plus. De L'autre côté pareil, j'ai déjà enlevé la housse. J'avoue, c'est toujours assez décourageant de devoir emballer et déballer. Mais bon, voilà, il faut mieux parcourir des risques. Euh, finalement, je suis perdu toutes les Washingtonia filivera qui sont restés dehors en pot, ben, Il fallait le savoir. Finalement, il a fait jusqu'à moins 9. Et donc, vachement trop froide pour des, des jeunes palmiers en peau. Voilà. Le formium, il a l'air de souffrir aussi. On va voir s'il si passera le cap ou pas. Et puis, idem pour les Dixonia. La dernière fois, je vous ai dit, le cœur est encore dur, mais comme vous voyez, il y a des parties qui sont dures, mais le cœur même, reste à voir si il passera le cap. Le Livistona, idem. Comme vous voyez, c'est pas très joli à voir. mais le cœur semble toujours attaché même si je suis pas convaincu si ça va rester comme ça on verra donc voilà tout est à nouveau déballé c'est vrai que c'est un peu de travail mais finalement une fois qu'on a l'habitude ça m'a pris même pas une heure pour tout emballer euh, samedi et là j'ai tout déballé ça m'a pris euh, genre 30 minutes et au moins on est sûr de ne pas prendre de risques donc voilà, je vous verrai dans une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye